de relever, hop là, de relever un peu. Non, non. Arrêtez la vidéo, non. je suis là. Hop là Je vais réajuster un petit peu mon ordinateur Voilà. Super <rire> J'ai pas le même recul. Bonsoir à tous et bienvenue au live du jeudi Bayarmel. Si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un coucou. C'est toujours plus agréable pour moi de savoir que je ne suis pas seule. <rire> je suis pas en train de parler toute seule. Voilà. Donc, je vous laisse venir tranquillement. En tout cas, si vous êtes là, je vois que sur Facebook, il y a quatre personnes qui me voient. Je serais ravie que vous me... Ah, Fanny Comment ça va Hello, Diane Sur Facebook, bienvenue dans ce live. Je vois qu'il y a des habitués. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de faire des choses dans lesquelles on sait que ça sert vraiment, c'est vraiment utile, ça profite aux gens, ça me nourrit vraiment. Donc, euh, votre présence et vos commentaires sont vraiment les bienvenus. Oh, super, on va laisser un petit peu les autres venir, mais déjà, euh, bonjour Angélique <rire> Ça fait longtemps et ça fait plaisir de te voir sur Instagram. Je te souhaite la bienvenue. J'espère que vous m'entendez tous très bien. Christelle, hello. J'espère que tu te portes mieux. Euh, bienvenue dans ce live. Et le live, c'est... Euh, en fait, ce pas les quatre étapes. Parce que j'en ai trouvé une encore en plus que je vais vous offrir, qui est ressortie en séance individuelle. Donc, je vais vous la partager. Les cinq étapes pour surmonter euh, vos complexes physiques. <rire> oh que... La beauté des îles, eh ouais, je viens îles et alors, c'est mon pays. <rire> et coucou Amos, bienvenue. Ah, c'est live tant attendu. Je vous laisse venir tranquillement. Mais déjà, pour celles, celles qui sont déjà là, il y a peut-être... La question que je me pose c'est... Hmm. Qu'est-ce qui vous parle dans le sujet euh, de ce soir quand on parle de complexe physique Qu'est-ce qui est difficile et compliqué pour vous Je suis vraiment curieuse, je pense que ça construira aussi le live et ça me permettra de, de répondre aussi. Si, euh, si vous, vous voulez bien mettre un commentaire de qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous par rapport au physique, par rapport au complexe physique on a chacun notre représentation de ce qui est complexe pour nous. <rire> je serais vraiment ravie de vous lire. En attendant, ben on j'attendrai que les gens arrivent. Euh, oui, voilà. Il est 36, donc euh, euh, moi je serais ravie de d'avoir vos commentaires avant de commencer. Quand même. Ce serait assez curieux de voir vos retours. Qu'est-ce qui est complexe pour vous Donc euh, ce soir c'est les live, le live du jeudi Bayamel et c'est les cinq étapes pour surmonter votre complexe physique. Alors Angélique qui me dit, je vais noter ça quelque part pour être sûre de ne pas oublier, <rire> qui dit la peur de jugement des autres sur mon corps et le regard des hommes. Oui. Mmh. Mmh. Et, et, et, et pas le regard des femmes, du coup, euh, Angélique, ça c'est parce que là tu m'as dit vraiment le regard des hommes. Bienvenue, Émilie. <rire> Alors, euh, j'ai déjà commencé à poser une question si toi aussi tu veux bien. Et la question, c'était, qu'est-ce qui était difficile pour toi Qu'est-ce qui est difficile pour toi par rapport au complexe physique C'est quoi qui est compliqué pour toi Alors, il y a Fanny qui dit un sentiment de dévalorisation. Ok, aussi. Mmh. Christelle qui me dit, les gens jugent beaucoup sur notre apparence. D'accord. Enfin, tu parles de toi. <rire> tu, tu es en train de me dire que tu as le sentiment que les gens jugent sur ton apparence. Alors, Angélique qui me dit « Les regards des autres en général, mais encore plus lors du début d'une rencontre, d'une relation avec les hommes. » D'accord. C'est vraiment au niveau de la, la notion de de la séduction, de « est-ce que j'ai confiance en mon sexe ou pas <rire> »« Est-ce que j'ai confiance en mon pouvoir de séduction ou pas ?» Ça va être très intéressant ce live, alors du coup je souhaite vraiment que ça puisse t'apporter quelque chose. Alors, euh, je vais commencer, les gens, les autres vont nous suivre, vont nous rejoindre tranquillement à leur rythme, d'accord euh... La question qui se pose c'est à quel moment à quel moment vous avez considéré que vous avez un complexe physique à quel moment vous avez considéré que votre physique posait un problème c'est intéressant en fait d'aller voir la racine de à quel moment est ce que euh, je me suis interrogée sur cette question par rapport à moi et c'était intéressant que ça m'a vraiment ramené dans le fil où je me rappelle à madagascar euh, j'étais au lycée et j'avais ma meilleure amie était une asiatique chinoise avec les cheveux magnifiques super longs et à euh, les pratiquement tous les mecs de la ville dans lequel j'étais voulaient être avec elle tellement elle était belle elle avait la réputation vraiment de voilà et et moi à côté de ça euh, c'était vraiment le, le désert quoi j'avais vraiment personne, personne, personne, c'est personne. Et je pense qu'à ce moment-là, à l'adolescence, à hein, toi aussi Fanny, à ce moment-là, à l'adolescence, à cet instant-là, je me suis dit que mon physique posait problème. C'est-à-dire que du coup, j'ai modélisé, j'ai vu le modèle de séduction, de désir chez elle, qui était une femme qui avait un visage. Elle avait le, la peau porcelaine, une belle chinoise comme ça. Euh, elle était grande, magnifique. Je me suis dit... Euh, euh, je me suis dit, ben, étant donné que moi j'avais une peau très très acnéique, j'ai considéré du coup que tout ce qui ne lui ressemblait pas était devenu un problème. Et c'est comme ça que j'ai développé un complexe physique. C'est-à-dire que, pourquoi je vous en parle Parce que je, franchement, en même temps que je vous fais le live je prends confiance, conscience que le complexe physique, il naît déjà de la comparaison c'est-à-dire il naît du fait qu'on pense qu'il y a quelque chose qui est pas normal en soi ou qui est pas fini en soi qui fait qu'on a des désavantages on a un manque d'amour on a du rejet et donc moi j'ai associé le sentiment de rejet avec avec le fait que j'ai une problématique physique alors que ça n'a absolument rien à voir en réalité euh, euh, le, le, le sentiment de rejet, de ne pas me sentir euh, désirée par les, les, les jeunes hommes de mon âge, enfin, quand j'étais adolescente, pouvait aussi venir du fait que je n'étais pas disponible parce que ben, mes parents étaient en plein divorce, moi je n'étais pas dedans du tout, j'étais perdue moi-même, j'étais peut-être pas ouverte moi non plus, pas disposée ni disponible, et j'avais tellement de rancœur dans mon cœur que certainement que je ne donnais pas envie non plus, en fait, qu'on m'approche. Et en fait, peut-être que ça, c'est vraiment l'explication, mais le cerveau va faire une association très simple parce que visuellement, on va voir quelque chose, on se dit, waouh, les gens aiment ça, les gens aiment ceci. Donc vu que je ne suis pas ceci ou cela, j'ai un problème. Et tout ce qui ne ressemble pas à ce critère-là devient un problème et un complexe physique chez soi. Donc c'est vraiment intéressant déjà de pointer du doigt que... Le complexe lui-même est né d'une mécanique que nous-mêmes nous mettons en place, qui est le, la comparaison à l'autre. Euh, et et, et c'est sûr que quand on, on est dans la comparaison, on est complètement dépossédé de ce que nous sommes, dépossédé de, de, de, de la beauté que nous sommes, c'est-à-dire que notre regard n'est plus retourné vers nous, mais le référentiel de la beauté devient autre chose que ce que nous sommes. Donc euh, on en parlera vraiment de ça tout à l'heure justement et euh, pourquoi je, je il y a des sujets qui me parlent vraiment euh, dans lequel j'ai créé des ateliers la notion du changement c'est la raison pour laquelle j'ai créé le programme Créer votre propre changement parce qu'il a fallu vraiment que je métamorphose ma vie que je fasse vraiment un switch et une bascule dans ma vie pour aspirer à vivre la vie que je vis aujourd'hui et de me sentir libre me sentir en paix euh, il y a eu un long chemin pour moi, c'est vrai, et, euh, et, et mon, mon, mon intention est de vous offrir justement un parcours beaucoup plus court dans une vision globale justement dans ce programme. Il y a aussi un autre thème, ben, l'atelier sur la confiance en soi aussi, fait partie d'un parcours, ça a été le fruit d'un parcours aussi pour moi qui fait qu'aujourd'hui je me sens en confiance avec moi-même, en confiance avec l'homme, en confiance avec les autres, en confiance avec la vie. Et c'est encore toutes les, les pépites que j'ai tirées de mon expérience que je vous partage dans mes ateliers. J'aime, c'est la deuxième fois où je crois la troisième édition dans laquelle je fais un atelier sur la notion du corps. Pourquoi, en fait, c'est important pour moi de parler de la notion du corps euh, Tout simplement parce que ça a été un réel problème pour moi, en fait. Le, le, le je ne je adolescente ça a été très très très compliqué pour moi parce que j'avais la totale non seulement j'avais le visage acnéique mais c'est pas des acnés que j'avais sur le visage j'avais des furoncles en fait sur le visage qui fait que les gens ils ne m'embrassaient même pas en fait c'était vraiment donc ça ça ça, ça, ça n'allait pas euh, au niveau dentaire ça n'allait pas parce que moi je suis née prognate. si vous connaissez pas ce mot là prognate, ça veut dire que j'ai la mâchoire supérieure qui est qui rentre et j'ai la masse inférieure qui voilà qui, qui ressort vraiment et euh, je me rappelle à madagascar ils ont dit que la solution c'était déjà euh, de que j'aille enfin, la chirurgie quoi. il fallait couper les os euh, chose que j'ai jamais fait le oser faire euh, bienvenue petite fleur <rire> et puis du coup j'ai passé mon adolescence avec mes acnés et aussi mes appareils dentaires parce que j'avais une espèce de ferraille là sur le visage dans lequel j'avais un appareil dentaire et on tracté tractait avec des élastiques, il fallait tirer ma mâchoire supérieure pour qu'elle sorte. Ça a été vraiment un, une adolescence très très éprouvante dans lequel euh, je me suis sentie moche, je me suis sentie laide, je me suis sentie euh, alors euh, pas, pas aimée, mise de côté, enfin tout ça. Donc ça a été dur quand on est entouré de personnes qui sont très vivantes, qui ont des relations... Euh, puis on est là et puis on se dit ben en fait ça se passera pas quoi ça se passera peut-être jamais pour moi et ça ne se passera pas en fait et euh, c'était difficile de dire qui va m'aimer avec ce visage là et donc j'arrive en france donc j'arrive je... <rire> en france euh... bon immédiatement m'a mis sur roi, roi cutane parce qu'il n'y avait pas d'autre solution et mais euh, après roi cutane, quand ma peau a séché euh, les crevasses étaient là donc j'étais mais j'avais les traces en fait les stigmates de de cette acné très poussée que j'ai eu. Donc j'ai eu quatre interventions euh, sur le visage euh, pour reconstituer une peau euh, la plus normale possible. Et au bout de la quatrième euh, intervention, mon chirurgien m'a dit Amel, il va falloir arrêter. Il va falloir euh, accepter euh, ton visage tel qu'il est parce que sinon on attaque l'os. Voilà. À partir de là, j'étais face à une situation où je me suis dit waouh, là, il va falloir que je m'accepte avec ça c'était pas évident. Surtout, quand, euh, surtout quand, quand on rencontre les gens, c'est le visage qu'on voit en premier. Donc croyez-moi que mon estime de moi et ma confiance en moi était à zéro. Hein, et à moins zéro. Hein. Donc euh, c'était très très compliqué pour moi. Euh... Ça a été tout un chemin. Ça a été tout un chemin. C'est pour ça que ce sujet-là est important pour moi. Donc vous allez me dire oui, mais on ne voit pas Armel sur ton visage. C'est ok, moi je le vois tout le temps. <rire> en fait quand vous me voyez en vrai, vous le voyez, mes cicatrices elles sont là. Il y a des moments, l'hiver où c'est beaucoup plus visible, l'été forcément je suis un peu plus bronzée donc on le voit moins. Mais aujourd'hui je vis avec ça. Euh, je ne sais ça, ce n'est plus un complexe physique pour moi. Euh, c'est une caractéristique que j'ai aujourd'hui qui fait partie de moi. Et qui a construit la femme que je suis aujourd'hui. Parce que grâce à ça, j'ai développé euh, d'autres euh, qualités. <rire> qui fait que je vais vous en parler tout à l'heure qui fait que du coup je, je me suis servi de ça pour être vraiment pour grandir et, et d'être gagnante en fait de cette expérience parce qu'il y a un moment donné quand on ne peut pas changer les choses il y a des, il y a des parties de soi qu'on ne peut pas changer avoir là c'est plus possible il va falloir que je vive avec on est ok les dents c'est ok on a fait le max on ne peut pas aller plus donc à moins qu'il faut que j'accepte de faire une chirurgie mais non j'ai pas envie de ça non plus. Donc à un moment donné, ok, comment, la question qui se pose du coup, c'est comment je reconsidère la beauté. Je ne peux pas demander à quiconque que c'est ça, coucou Matt. <rire> je ne peux pas demander à un homme ou à n'importe qui, ou même une femme, le regard de quelqu'un, de trouver que je suis belle alors que moi-même je ne le considère pas. Donc vous ne pourrez jamais trouver réparation dans le regard de l'autre. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais attendre qu'un homme valide que vous êtes belle ou beau si vous-même vous ne le faites pas vibratoirement parlant, ça ne peut pas être possible voilà, donc à moins que vous voulez vivre cette expérience à quel prix, à quel prix en fait donc ça a été vraiment assez incroyable parce que j'ai fait tout un travail sur moi pour me réconcilier avec mon corps euh, accepter mon corps tel qu'il est et euh, du coup c'était vraiment assez euh, intéressant parce que ça m'a... Ça m'a appris à m'écouter, ça a appris à, à savoir être là dans mon corps, à collaborer avec mon corps, à apprendre à être en bonne compagnie, à être le meilleur ami, le meilleur soutien pour moi, pour mon corps. Et aujourd'hui, je me sens vraiment bien parce que j'ai développé énormément de choses à côté dans ma sensualité, dans le fait de prendre soin de moi, de mon corps. Je pense que je ne l'aurais pas fait autant si je n'avais pas eu ça. Si je n'avais pas traversé ce complexe physique-là, je ne pense pas que je serais, je, je serais la personne que je suis aujourd'hui. Et en fait, c'est assez hallucinant parce que quand je suis retournée au pays, à Madagascar, il y a six ans de cela, ben, j'avais l'impression que moi, j'étais toute belle, toute pimpante, que j'étais vraiment une réelle bonasse. Et parce que voilà, ben, parce que j'ai revu les personnes là-bas et elles ont... Et elles n'ont pas eu ce déclic comme moi parce que mon histoire a fait que je lui ai pris soin de moi et aujourd'hui, je suis ce que je suis. Et, et elles, non, en fait. La beauté était quelque chose d'acquis. Donc, il y a, pour moi, en tout cas, le, voilà. Donc, aujourd'hui, j'arrive. Je suis toute mince, toute belle. Et j'étais vraiment contente. Quelque part, au fond de moi, mon ego était nourri. <rire> voilà. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, euh, vraiment, euh, dans ce live, c'est de vous partager ce qui m'a permis de faire le switch parce que c'est mental en fait, vous voyez bien, quand vous, la, la, la naissance d'un complexe physique est mentale, c est, et, et, elle devient émotionnelle après. Mais à un moment donné, c'est juste, on se dit quelque chose qui n'est pas vrai. C'est ça le truc. Donc, je vais vous partager les cinq étapes et en fait, si vous voulez, vous faites les exercices vraiment. Euh, en séance individuelle, je pratique ça aussi et vraiment il y a des transformations chez les gens. Donc, vous allez voir que ça marche vraiment super bien et euh, n'hésitez pas à me mettre un commentaire d'ailleurs après le live si vous le, si vous le faites il y a aussi autre chose que je vois en séance individuelle qui est importante c'est que euh, mais je l'ai noté parce que je pense que ça, ça, ça doit concerner pas mal de gens c'est qu'il y a certaines personnes qui sont dans le, le complexe physique euh, un complexe physique dans le sens de j'ai un surplus de poids d'accord et je voudrais maigrir et parfois la difficulté même, c'est que euh, la personne, encore une fois, projette, euh, elle a une projection de son corps qui est différente de son poids d'équilibre. C'est-à-dire que parfois, les personnes vont créer eux-mêmes un complexe physique parce qu'ils vont se dire, ok, moi je projette, j'avais une femme qui est venue me voir comme ça, euh, elle se disait, elle se projetait très très très fine, alors que déjà, quand on voit l'ossature qu'elle a, c'est impossible. Donc, euh, en, je vous en parle parce qu'il euh, qu y a un moment donné, même si on a envie de perdre du poids, on a besoin de revenir vers quelque chose qu'on ne peut pas changer. C'est-à-dire que d'accepter son corps tel qu'il est, de se réconcilier avec ce qui est là. Ce qui est là, on sait pas le poids d'équilibre dans lequel nous sommes, on ne sait pas. Quel est notre poids d'équilibre Mais il y a une chose qui est claire. C'est qu'à un moment donné, quand notre corps nous stabilise, on a besoin aussi d'accepter que ce corps-là, c'est le vôtre. Donc, j'en parle parce que c'est super important et j'en parle beaucoup plus largement, justement, dans le programme m'inspire naturellement. Vous pouvez aller voir ça sur le site si vous voulez. D'accord Donc, euh, autre chose aussi euh, que j'ai noté qui est aussi intéressante, c'est qu'on parle de complexe physique et en même temps, à quel point c'est relatif. Parce que le, les critères de beauté sont vraiment relatifs selon les cultures dans lesquelles nous sommes, les pays dans lesquels nous sommes. C'est totalement différent. Je me rappelle quand j'ai travaillé en tant que chef pâtissière, à un moment donné, pour un milliardaire dans, sur une île, euh, on était dans les îles, dans les Caraïbes. Et là, <rire> j'étais tellement mince filiforme que les gens pensaient que j'étais malade que j'avais une maladie pas du tout en fait mais tout simplement parce que les critères de beauté de l'île étaient des femmes avec des formes des, des vraies formes donc en fait c'est c'est tout est vraiment euh, relatif imaginez que vous êtes en chine et qu'en chine tout le monde a le nez plat comme moi on est d'accord donc en quoi est ce que c'est un complexe quand on est dans un collectif notre regard on peut se comparer, on se voit dans l'autre. Donc, quand on se voit dans l'autre, on dit « Ah, c'est normal !» Et quand c'est normal, on dit « Il n'y a pas de complexe physique. » Mais quand on ne se voit pas dans l'autre, mais qu'on voit que l'autre a un avantage qu'on n'a pas, on considère qu'on est un problème. Non, en fait. Non et c'est ça que vous avez besoin de changer. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir quelque chose de plus, si vous ne l'avez pas physiquement, ça ne veut pas dire que vous avez un problème. Ça veut dire que, ok, cette personne peut vous inspirer. Euh, et à ce moment-là, vous pouvez dire, « waouh ouais, je peux modéliser cette personne dans ce que vous aimez chez elle. » Et se dire, « Ah, ben comment je peux <rire> prendre soin de mes cheveux, de ma peau, de... » Voilà, « Comment j'ai besoin de me complimenter moi-même et, » Et à ce moment-là, les choses changent. À ce moment là les choses changent mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas des points de caractère physique en vous que ça constitue forcément et nécessairement un problème la blessure vous pouvez vous sentir rejeté mais vous avez uniquement besoin de travailler de déprogrammer votre blessure de rejet vous avez peut-être besoin de de, de de reprogrammer dans vos mémoires cellulaires la confiance en soi ou l'estime de soi c'est un fait mais ça n'a rien à voir avec le fait que vous repoussez les gens parce que vous avez un physique ou un faciès ou vous êtes trop petit ou trop grand. Non en fait, non. Parce que vous allez voir dans l'un des points que je vais parler tout à l'heure, qu'est-ce qui met en lien l'être humain Qu'est-ce qui fait vous, vous-même Qu'est-ce qui fait que vous appréciez quelqu'un Vous rencontrez quelqu'un, ça peut être un ami, une amie, ça peut être aussi votre compagnon. Qu'est-ce qui, qu qui fait que vous appréciez cette personne vous n'appréciez pas cette personne, Ta personne peut vous plaire physiquement, c'est un fait. Mais la relation en tant que telle, elle n'est pas reliée au physique. La relation en tant que telle dépend de la qualité du lien que nous avons. Et la qualité du lien que nous avons, c'est une qualité de cœur à cœur. Il y a des personnes, regardez autour de vous, il y a des personnes qu'on peut vraiment apprécier. On ne les apprécie pas pour leur physique. Moi, je ne vois pas autour de moi qui j'apprécie pour son physique. J'apprécie la personne pour que ce que la personne m'apporte, pour la relation qui me nourrit quand je suis avec cette personne. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, en fait, tout ça pour dire que la relation et l'attraction avec l'autre n'a rien à voir avec l'état de votre physique. Elle a à voir avec votre rayonnement. C'est différent. Avec qu'est-ce que vous rayonnez en vous et, et, et comment vous, vous vous voyez qui fait que mais c'est un vaste sujet hein, c'est vraiment un vaste sujet parce que plus je vibre plus je vibre de je me vois belle comme je suis j'ai même je m'aime vraiment comme je suis et plus les autres me voient belle vraiment vraiment puisque tout est vibratoire donc je vous dis ça parce que je, je partage un petit peu aussi c'est que c'est vrai que, avec tous les complexes physiques que j'ai pu avoir, bon, j'ai eu un, un gros travail à faire à un moment donné, donc ça c'est sûr. Mais après mon effondrement, j'ai rencontré que des hommes beaux, vraiment. C'est rencontrer un mannequin, rencontrer des hommes qui sont très élégants et beaux physiquement, vraiment donc du coup waouh wow, quoi et je me dis euh, je pensais qu'il y avait que des très belles nanas qui pouva, pouvaient être avec ces hommes là mais ça n'a rien à voir moi je me 1m, au delà de mes 1 mètre 65 avec mon visage tel que je suis et en fait je me dis waouh qu'est ce qui fait que la relation elle elle se fait en fait <rire> Matt si tu te moques pas de moi s'il te plaît mais <rire> qu'est ce qui fait que ça marche Qu'est-ce qui fait que c'est moi qui choisisse plutôt qu'une autre nana, quoi Pourquoi moi et en, fait, euh, et en fait, quand je leur pose la question, la réponse, elle est très, très, très intéressante parce que cette beauté-là, ils la voit vraiment. Ils la, il la voit à travers ce que je rayonne, à travers ce que je vibre, à travers ce que, ce que j'émane de moi. Vous voyez Donc euh, là, j'ai compris que ça, c'était une force puissante. Hein? Du coup, je me suis dit... Quand il est là, je vais maintenant, je rencontre quelqu'un, je me dis, je sais quoi faire. <rire> oh mon Dieu, si vous pouvez passer ça, ça pouvait être très bien. <rire> je radote. Ok, donc, tout ça pour vous dire quelles sont les cinq étapes pour surmonter votre complexe physique. La première chose qui fait que vous considérez que vous avez un complexe physique, c'est parce que votre référentiel de la beauté est défaillante. Votre référentiel de la beauté, c'est-à-dire que vous avez un une comparaison vous avez une image de la beauté qui ne vous permet pas de vous voir vous même par effet miroir donc c'est ça que vous avez besoin de changer donc la première étape vous posez votre référentiel de la beauté qu'est ce que c'est vous allez mettre 5 points 5 points qui définit qui définit pour vous qu'une personne est belle est ce que vous pouvez énumérer cinq points qui pour vous fait que vous dites une personne est belle pour moi parce que et vous pouvez mettre cinq points et ça c'est hyper important selon vous la beauté pour vous c'est quoi vous allez voir que la manière dont on représente la beauté ça elle est très unique donc moi ce que je veux faire vous pouvez vous allez pouvoir faire ça chez vous si vous avez envie mais moi je ou là pendant qu'on parle je vous laisse peut-être quelques minutes vous pouvez déjà quels sont les cinq points qui font que vous rencontrez quelqu'un Vous dites cette personne, elle est vraiment belle à vos yeux. Cinq points. Donc à partir de là, vous allez constituer votre référentiel de la beauté. Et moi, je vais vous partager euh, les cinq points pour moi. Par exemple, les cinq points pour moi, pour moi, une personne est belle quand il y a de l'élégance, quand il y a du goût, quand il y a du raffinement. J'adore ça. Euh, je trouve qu'une personne est belle quand elle rayonne de la joie, la joie de vivre. Euh, la joie de vivre, du coup, l'humour, parce que c'est vraiment top de rire ensemble. Euh, une personne, je trouve, est belle quand elle rayonne de la simplicité aussi. Euh, oui, parce qu'on peut être un canon de beauté physique, mais la simplicité, c'est quand même important aussi pour moi. N'hésitez pas à mettre vos commentaires hein, aussi. Euh, euh, <rire> vous pouvez une personne est belle pour moi aussi quand la personne est empathique parce qu'une personne qui n'a pas d'empathie ça passe pas trop et une personne est belle pour moi quand elle a aussi le cœur sur la main quand il y a une générosité donc vous allez très vite constater que quand vous allez énumérer les cinq critères je sais pas si c'est le cas pour vous mais quand vous allez énumérer les cinq points qui fait qu'une personne est belle pour vous en fait, moi, je réalise qu'à chaque fois, ou dans tous les ateliers que j'ai fait, les 5 points, c'est des beautés intérieures. Ça veut dire que votre référentiel de la beauté lui-même vient de, de, beauté, de beauté intérieure. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais je vous partage à l'unanimité. C'est vraiment ça. <rire> Sinon, le gars qui dit « J'en ai plus super !» Je suis super canon rayonnante, souriante, amenante. Eh bien, dis donc euh... Magnifique, génial. <rire> Donc, ça c'est la première chose. Vous posez votre référentiel de la beauté et vous constatez que votre référentiel de la beauté répond à certains critères qui sont vraiment personnels. D'accord La majorité du temps, on constate que ce référentiel-là re rejoint vraiment des beautés intérieures. La deuxième étape que vous allez faire, une fois que ce référentiel-là est fait, comparez ça à vous. Vous allez faire... Comparer ce référentiel à vous, c'est-à-dire reprenez point par point, point. Par exemple, moi j'ai dit le premier point, c'est que pour moi, quelqu'un de beau, c'est quelqu'un qui est à la fois élégant, qui a du goût et qui est raffiné. Est-ce que moi, Armel, je suis élégante, raffinée et est-ce que j'ai du goût Oui, oui, oui, oui. Deuxième chose, le deuxième référentiel de la beauté pour moi, c'est que la personne rayonne de la, de la joie. Est-ce qu'Armel, elle rayonne de la joie Oui, donc... Faites une comparaison et revenez à vous. Et à partir de là, vous allez vous dire qu -ce que, quelle conclusion vous donnez en fait. C'est-à-dire que vous allez réaliser, je vous le souhaite, que vous correspondez totalement au référentiel de beauté que vous posez. Si vraiment vous rejoignez le plus de points possible, vous allez tout simplement réaliser que selon le référentiel de la beauté pour vous ben vous êtes déjà beau ou belle et moi quand j'ai fait ça quand j'ai constaté ça je me suis dit mais mon dieu qu'est ce que je me compare aux gens dans mon espace dans mon monde à moi dans mon espace de vie à moi selon mon référentiel de la beauté en réalité je suis belle selon mon référentiel de la beauté donc Tout est nickel en fait, il n'y a pas d'acné, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de visage. Non, on est loin de tout ça. Donc, je me suis dit, ouais, je réunis pas mal de points. Et s'il y a des points manquants, ça veut dire que vous avez besoin de porter un accent sur ces points-là et vous, vous occuper, porter une attention sur ces points-là. Voilà, c'est tout. Mais vous allez voir que déjà vous allez vous tranquilliser que. À vous, vous, vous vous racontez des craques en fait, des histoires concernant vos complexes physiques parce que vous mettez le problème là où il n'est pas. La beauté que vous recherchez, selon votre propre référentiel, vous allez voir que vous vous y êtes. Je vous le dis tout de suite, je vous annonce tout de suite parce que tous les ateliers que j'ai fait, ça, les gens étaient surpris de réaliser que en fait ils se, posaient, ils se pensaient pas beaux du tout, pas beaux ou pas assez et qu'ils ont réalisé complètement qu'ils l'étaient pleinement pleinement, donc la troisième étape qui est importante, c'est rentrer dans faites un, un, un rituel d'intégration, donc j'ai fait un live sur les rituels d'intégration parce que c'est important d'intégrer cette nouvelle information dans, votre, dans vos mémoires cellulaires d'accord, maintenant que vous avez constaté que ça y est, waouh, j'ai réalisé que je correspond totalement à mon référentiel de la beauté, c'est génial j'intègre ça et tranquillisez-vous parce que quand vous allez rencontrer quelqu'un vous allez rencontrer quelqu'un qui va adhérer qui va voir qui va comment dire vous rejoindre dans votre référentiel de la beauté vous n'avez pas besoin de rechercher quelqu'un qui, qui voit autre chose la question c'est juste je vais rencontrer quelqu'un est ce qu'il est sensible à ce référentiel de la beauté que je suis en fait donc il n'y a pas d'inquiétude par rapport à l'autre ou par rapport au regard de l'homme la question n'est pas de plaire à tous les hommes la question, c'est de plaire à l'homme qui va voir ta propre beauté. C'est ça la question. Moi, j'ai une beauté particulière, singulière qui est moi. Cette beauté-là, je la reconnais. Je la reconnais. Moi, Armel, je sais qu'elle est là. La question qui se pose aujourd'hui, si je rencontre quelqu'un, c'est de vérifier s'il a les yeux bien grands ouverts pour voir que cette beauté-là, elle est là. Donc, je suis juste en train de constater si en face de moi, j'ai un aveugle, un, un borne ou un voyant. C'est tout. Et à partir de là, la question n'est pas est-ce que je plais ou je plais pas. Non, la question c'est est-ce que tu me vois complètement ou pas Est-ce que tu vois cette beauté que je suis ou pas D'accord Est-ce que Et la question aussi c'est est-ce que vous, vous êtes prêt à honorer cette beauté qui est en vous parce que personne ne le fera à votre place. C'est ça le truc. Quel que soit ce qui ne ce qui correspond pas, si moi je ne suis pas prêt à accepter mon visage avec ce qu'il a été, qui va le faire à ma place Personne. Donc moi j'ai besoin déjà d'être astucieuse. C'est pour ça que vous allez me voir, je porte toujours des boucles d'oreilles. Euh, pourquoi Parce que j'amène le regard quelque part. Je ne veux pas qu'on amène le regard sur le visage. Donc je l'amène sur un autre, sur un, sur un, un autre chose. Et ça marche, et ça marche. D'accord Donc, après le rituel d'intégration, parce que vous avez besoin de vous imprégner de ça pour changer, pour changer de réalité, pour changer d'histoire de, de, que vous vous racontez, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe La quatrième étape qui est importante pour surmonter vos complexes physiques, c'est euh, de garder à l'esprit. De garder à l'esprit. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Que l'amour et l'appréciation, que les gens vont avoir de vous ou que vous, vous allez avoir sur les gens, n'est pas posé sur le, le, la beauté physique. Vous fréquentez quelqu'un parce qu'il est beau ou vous fréquentez quelqu'un parce que vous vous sentez bien en présence de cette personne Vraiment. Mettez-vous à la place. Est-ce que vous fréquentez quelqu'un juste parce qu'il a une bonne plastique ou parce qu'elle est canon ben, à un moment donné, je pense qu'on se fait chier, quoi. Sérieux Il faut dire les choses qui viennent, non On est avec quelqu'un, on se sent bien parce que on est en relié, on est relié de cœur à cœur. Donc, la qualité de la relation de cœur à cœur, c'est ce qui fait qu'on se sent aimé ou qu'on aime quelqu'un. Donc, ça n'a rien à voir avec le physique. Ça n'a rien à voir avec le physique. Donc, vous avez peut-être besoin de remettre proportionnellement euh, cette notion du corps par rapport à votre intériorité parce que bon, on cherche tous à être aimé. Mais l'amour c'est un lien de cœur à cœur, mais on parle pas de physique là. on parle pas de ça du tout, du tout, du tout du tout. Donc, tranquillisez-vous, je veux dire, optimisez, mettez le bénéfice là où c'est le plus important. Et plus la beauté intérieure est magnifique, et plus on rayonne, et ça, c'est un réel potentiel, hein, croyez-moi. C'est un réel potentiel, d'accord Après, se sentir bien dans son corps, c'est magnifique aussi, c'est magnifique aussi. Mais si vous voyez dans votre référentiel de beauté que vous y êtes, tranquillisez-vous vraiment. Voilà. Et le cinquième, la cinquième étape qui est importante aussi pour surmonter vos complexes physiques, euh, je, je l'ai fait en séance individuelle cette semaine et j'ai trouvé vraiment ça super puissant. Et j'ai vraiment envie de, à cœur de vous partager ça. Euh, C'est vraiment de vous poser la question qu'est-ce que ces complexes physiques-là vous ont apporté de positif dans votre vie et de constructif dans votre vie. Il s'agit là d'une patiente qui est, qui est venue qui c'était vraiment compliqué parce qu'elle s'est dit ben, depuis qu'elle est petite, elle a eu des moqueries parce qu'elle était un peu ronde. Euh, donc, euh, c'est sûr que elle est en rejet de son propre corps du coup, puisque son propre corps est l'origine du rejet qu'elle a vécu. Et du coup, la première chose que je lui ai dit, j'ai dit, est-ce que tu peux me Juste me dire quels sont les cinq points de l'avantage d'avoir vécu cette expérience. Qu'est-ce que ça t'a fait gagner aujourd'hui, toi, par rapport à la femme que tu es Elle a été surprise, elle s'y attendait pas. Et quand elle a mis les cinq points, je vous promets qu'elle a été en larmes. C'était des larmes de joie. Elle a réalisé que, waouh, à quel point ça l'a permis de grandir. À quel point ça l'a permis d'être la femme qu'elle est aujourd'hui. C'est une femme qui est qui est magnifique, qui, qui a réussi professionnellement. Euh, euh, C'est génial en fait. Donc, moi je vais vous partager ce que ça m'a fait gagner hein, aussi, cette expérience difficile euh, de cette réconciliation physique qui n'a pas été simple pour moi au départ. Mais cette expérience elle m'a permis de développer ma beauté intérieure. C'est vrai que vu que je n'étais pas belle de l'extérieur, je me suis dit je vais faire l'inverse de tout le monde. Je vais Faire en sorte d'être quelqu'un de... C'est pas quelqu'un de bien aux yeux des autres, mais d'être, euh, oui, être joyeuse, être en paix, euh, retrouver vraiment cette beauté intérieure. Euh, voilà, de quelque chose qui éclore vraiment à l'intérieur de moi. J'ai misé là où je me dis, mais ben voilà, au moins je serai vraiment une nana, euh, voilà, qu avec qui on aime être. Et, euh, et du coup, grâce à ça, ben, j'ai fait tout ce travail sur moi. Je pense que je... La raison pour laquelle je peux vous accompagner de cette façon-là avec euh, tant de justesse aujourd'hui, c'est parce que j'ai exploré vraiment ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, ça m'a permis de faire ce métier, d'être là où j'en suis aujourd'hui aussi. Et, euh, et je crois que ça m'a permis aussi de vouloir l'excellence. Mais vraiment, le perfectionnisme et l'excellence, elle vient de là. Parce que je me suis dit, si je n'ai pas réussi sur ce plan-là, sur le plan physique, euh, je pense que je vais pouvoir... Euh, avoir une, une répercussion ailleurs, en réussissant euh, dans tout ce que je fais. Et c'est vrai que dans tout ce que je fais, j'ai toujours essayé de... Les gens qui me connaissent, j'ai prof de salsa. Je... Voilà, il a fallu que je sois la meilleure danseuse, il a fallu que je, je sois la meilleure prof. Et vraiment, je l'ai fait parce que c'était important pour moi de l'être. Aujourd'hui, je suis thérapeute, je suis à fond, je suis engagée. Euh, donc euh, voilà, dans tout ce que je fais, mais je pense que c'est aussi grâce à tout ça. Donc, voyez-vous Quelle expérience positive de ce que ça construit aujourd'hui. Aujourd'hui, juste posez-vous et prenez conscience de tout ça. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc, voilà, les, les cinq étapes sont faites. <rire> Diane qui dit la meilleure prof, c'est sûr. <rire> Merci beaucoup. <rire> c'est vrai que j'ai fait une pédagogie qui est aussi mienne. Donc, voilà. Donc, si... Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser là. Est-ce que ça vous a parlé Est-ce que vous avez des questions Qu'est-ce qui vous a parlé le plus N'hésitez pas à me le dire. Si vous, vous avez envie de travailler certains sujets qui vous touchent, rétablir votre confiance en soi, il y a un atelier collectif dessus que je vous conseille vraiment à faire. Ceux qui l'ont participé ont vraiment eu aussi un, un, un switch, vraiment un regain de confiance en soi qui est vraiment super. Mais là déjà, il y a les séances individuelles qui sont là. Je suis disponible et je vous accueille dans mon cabinet à Nice ou à distance par Skype. Donc, si vous voulez sortir des situations répétitives ou travailler cette réconciliation avec votre corps, euh, la confiance en ça aussi, l'estime de soi, vous êtes les bienvenus. Voilà. Autre chose, euh, là on parle du corps. Euh, J'ai proposé, je l'ai mis en ligne aujourd'hui. <rire> un atelier qui est un programme sur dix semaines qui est mincir naturellement qui est un programme anti régime voilà et qui vous amène dans le respect de votre corps à perdre du poids à rétablir euh, votre poids d'équilibre voilà donc c'est un challenge mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous partager parce que moi ça fait plus de 20 ans que je que mon poids est stable euh, et je me fais plaisir tous les jours, je mange ce que je veux, autant que je veux. Je n'ai aucune limitation alimentaire et pourtant, mon corps stabilise tout. Et on va me dire, oui, mais c'est génétique, oui, mais non en fait. Votre corps est votre meilleur compagnon. Mais quand on décide de faire un régime, on décide de faire du sport intensif, on somme le corps à maigrir et on n'est plus en collaboration avec... Donc, le programme va vous amener à avoir une approche beaucoup plus respectueuse, écologique, douce, à l'écoute de votre corps, dans la confiance totale de votre corps, pour vous permettre, justement, de retrouver votre poids de base. Voilà, tout en douceur. Et il y a aussi euh, un module sur le fait de se réconcilier avec son corps, tel que vous êtes, vous aimez, tel que vous êtes. Donc, il y a pas mal d'exercices comme ceux que je vous ai partagés là aujourd'hui qui vont être faits ensemble. Alors, c'est un programme qui va être limité. Vous serez six personnes, vraiment, euh, de façon à ce que je puisse vraiment m'occuper de vous. Et ça commence du 29 mai au 14 août. Donc, inscrivez-vous. N'hésitez pas à aller sur mon site internet. Tout est là. Voilà. Sinon, il y a pas mal. J'ai aussi euh, sur mon site internet qui est nouveau, qui est sorti aussi. Il y a plein de formations en ligne qui sont là à votre disposition. Donc n'hésitez pas à aller voir. Euh, il y a des soins d'auto guérison pour les personnes qui ont du mal à se séparer. Il y a des formules, euh, des packagings en séance individuelle, 28 jours pour oublier, c'est top ça aussi. Ou concrétiser vos rêves. Donc ça c'est génial. C'est pour vous booster à faire de l'impossible le, le possible. Donc, n'hésitez pas à y aller, soyez curieux. Donc, euh, le site a été construit en mode Netflix euh, pour les, for les formations en ligne. C'est comme en mode Netflix. Vous voulez une conférence, vous avez une série de conférences. Vous voulez des soins d'auto-guérison, euh, de méditation, vous en avez une série pour les douleurs physiques pour les nettoyages des empreintes sexuelles aussi, en cas de séparation, quand vous avez des difficultés pour la séparation. Euh, vous avez aussi pour le nettoyage des émotions. Vous avez une, aussi une rangée pour des process d'accompagnement. Process, le process en question équivaut à une séance avec moi. Donc, euh, du coup, vous avez euh, une trame qui est intéressante. Et puis, vous avez des programmes sur libérer vos émotions, euh, euh, libérer euh, des souffrances émotionnelles dans lequel, euh, voilà, si vous avez envie de sortir de toutes ces émotions qui reviennent en boucle. Et puis, il y a sur l'abondance financière. Je vous, ai, vous en ai parlé la dernière fois. Donc, euh, n'hésitez pas à y aller. Voilà. <rire> je vous écoute. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui Qu'est-ce qui vous a le plus parlé dans ce que je vous ai partagé aujourd'hui concernant les complexes physiques <rire> Math, tu me fais trop peur. Euh, Diane, il y a Math qui est là. <rire> Math, il y a Diane qui est là. <rire> ok, donc, euh, qu'est-ce qui vous a le plus parlé dans ce que je vous ai dit aujourd'hui euh... N'hésitez pas à poser si c'est à moins que c'est bon pour vous. Et juste qu'est-ce qui vous a une phrase, un mot, qu'est-ce qui vous a le plus parlé. <rire> Histoire que je puisse un peu aussi euh, être avec vous. Alors, Christelle qui me dit, très intéressant de se poser et réfléchir à notre vision de la beauté. Effectivement, effectivement, effectivement. Parce qu'il s'agit de ça en fait. Euh, il s'agit de ça. Hmm. Il s'agit de ça. <rire> de revenir vers ton référentiel de la beauté. Et chacun a son référentiel de la beauté. Mon référentiel de la beauté est certainement différent du tien. Et, et euh, ce qui est intéressant, c'est juste, est-ce que moi, je suis connectée à mon référentiel de la beauté Parce que rencontrer quelqu'un ou, ou, euh, ou euh, attirer quelqu'un à soi... Euh, c'est plus une question de est-ce que la personne est touchée par la beauté par mon référentiel de la beauté par la beauté que je suis c'est ça la question mais il ne s'agit pas de plaire vraiment à tout le monde alors c'est intéressant parce que quand je n'étais pas en confiance avec moi-même J'étais vraiment très inconfortable de sortir avec des copines euh, des bombasses, quoi. Parce que franchement, euh, je sortais en soirée, elles se faisaient draguer, moi pas du tout. Euh, c'était vraiment pénible pour moi au départ. Et puis finalement, j'avais des sentiments de jalousie vis-à-vis d'elles. J'ai même eu euh, parfois des conflits aussi. Donc euh, franchement, c'était pas confortable. Jusqu'au moment où je me suis dit, bon là, il faut vraiment que je change les choses, moi. Et c'est vrai que depuis que... Je, je, je me suis réconciliée avec mon corps, vraiment, et que la confiance en soi est là, l'estime de soi, elle est là. Aujourd'hui, je ne, je ne tremble plus, en fait. Je peux sortir avec quelqu'un qui, qui peut être, oui, certainement très, très, très jolie Moi, je sais que dans mon référentiel de la beauté à moi, euh, j'en fais partie. Je rentre dans les clous. Donc, c'est tout ce qui compte pour moi. C'est que dans mon référentiel de la beauté, je suis belle. Selon mon critère. Ah, moi j'y suis, c'est ça qui compte. Voilà, <rire> ah, ah d'accord, <rire> Matt qui me dit on va faire une thérapie ou bleu 28 ben, jours pour oublier avec Diana. Ben, bienvenue. Je pense que ça va se transformer en apéro plutôt. <rire> Mais bienvenue, <rire> toi tu me fais rire. <rire> ok, là euh, que je suis déjà alors que je suis déjà belle selon mon critère oh toi on voit que tu as fait le progrès tu l'as tu commencé à, à le faire l'atelier euh, selon mon voilà je suis belle selon mon référentiel et déprogrammer l'image de ma mère au régime non-stop ah oui ça c'est émotionnel chez moi ah oui ça c'est un héritage à déprogrammer en, en effet en fait parce qu'il s'agit d'habitudes développées. Mais en fait, ce qui serait intéressant, c'est intéressant parce que du coup, la question de si tu maintiens le régime, qu'est-ce que ça nourrit en toi dans ton rapport avec ta mère? Donc, c'est ça qui est intéressant à voir. C'est-à-dire que si toi, tu maintiens le régime, qu'est-ce que ça nourrit en toi? Je pense que tu devrais te poser vraiment cette question-là. Parce que du coup, il y a un bénéfice secondaire à à maintenir le régime, donc pour que le régime soit maintenu, il faut bien que tu aies une prise de poids sinon tu peux pas jouer ce jeu là, Laure donc je pense que c'est intéressant d'aller voir euh, d'aller voir là, par là en fait mm. alors, petite fleur qui se cache derrière ce <rire> être à l'écoute de notre corps, de nos ressentis et de notre propre référentiel de la beauté ok, c'est ce qui te parle, en effet en effet, en effet mm. Et en fait, pour, pour rajouter ce que tu dis, c'est que c'est uniquement quand mon regard, au lieu, de, au lieu que mon référentiel, ça soit les autres, ou elles, ou certaines femmes, ou autres, mon référentiel devient moi. Donc, plus j'arrive à me voir, plus je reconnais la beauté en moi et plus je la vibre dans mes cellules, et plus on te voit, et plus on te voit belle. C'est-à-dire que la notion de on te voit belle ne vient pas du fait tout simplement qu'il y ait des transformations physiques ou tu te maquilles, ou tu vas chez la coiffeuse. Non, on te voit belle parce que tu le vibres. C'est assez hallucinant parce que c'est fou. J'étais avec quelqu'un à un moment donné. Alors lui, c'est une bombe atomique, le mec, hein, magnifique. Et, <rire> Et je n'aimerais pas. <rire> Et en fait, c'est fou parce que cette personne-là, était très très radin de compliments euh, parce que il est tout simplement très très exigeant dans, le, dans, la, dans, dans, le, dans son référentiel de la beauté il était très très exigeant donc il n'y avait pas de compliments euh, gratuits quand il disait quelque chose il le pensait vraiment mais, et en fait c'était fou parce que j'avais vraiment observé ça qu'à l'instant je me dis oh, j'avais de la difficulté de me séparer de lui je me suis questionné pourquoi j'ai tant de mal à me séparer de lui mais parce que en fait je me suis dit, waouh, il y a des parts de moi qui pensent que si je suis avec quelqu'un de beau, quelque part, on va penser aussi que je suis belle. C'est comme si en restant dans son rayonnement, moi aussi, je deviens belle. Ce qui est complètement absurde, hein? on est d'accord. Hein? Mais bon, on en fait des bullshit comme ça dans notre vie, ça nous arrive. Donc, quand j'ai observé ça, je dis, waouh, vraiment, il faut que je déprogramme vraiment ça, il faut que je change ma vibration, il faut que je réintègre vraiment la notion de la beauté en moi. Et en fait, bon, moi, je lui ai rien dit, bien sûr. Donc, je fais ça, hop, je travaille, on n'est plus ensemble, super. Mais on est proche parce que c'est quelqu'un avec qui je suis restée proche, avec qui j'ai de bonnes relations. C'est fou parce qu'aujourd'hui, je reçois des compliments de cet homme incroyable. Mais incroyable. Que cet homme puisse dire, Armel, tu es une belle femme. Wow. Moi, je me dis, waouh <rire> incroyable. Mais en fait, ce n'est pas un miracle. Ce que je voudrais vous dire par là, c'est que vous n'allez entendre de l'extérieur que ce que vous dites à vous-même, à l'intérieur de vous. Si vous avez envie qu'on vous voit belle, si vous avez envie qu'on vous voit bonasse, excusez-moi, vous avez besoin de le reconnaître, vous avez besoin de vous le dire assez à l'intérieur de vous, comme une conviction réelle et profonde, bien installée, comme une évidence, sans attendre qu'on vous le dise et vous allez voir qu'à ce moment-là, on va vous complimenter. C'est un truc de fou. Mais c'est trop génial quand ça arrive, quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit, Armel, you did it. J'ai fait mon... J'ai guéri de ça. Et vraiment, il m'a donné la validation que c'était bon pour moi. Vraiment. Alors, Laure qui me dit merci, c'est de tout cœur, Laure, comme toujours. Voilà, super. C'était chouette d'être avec vous, comme tous les jeudis. J'aime je, être là, partager ce moment avec vous. Euh, vous partagez ce que moi m'a fait ce qui m'a fait du bien, les astuces. Bien sûr, euh, si vous avez envie d'aller plus loin, comme Laure, là, il y a, y, a y a un sujet intéressant. Bah, si tu veux faire le programme, Laure, tu m'as déjà montré tout l'intérêt. Tu n'hésites pas à t'inscrire. Euh... Euh... <rire> oh mon Dieu <rire> Math Mat qui dit ça aide un peu à relancer la machine. C'est ça même je te réponds un peu en créole. C'est ça même. <rire> voilà. Super. Prenez bien soin de vous, les amis. Euh, prenez bien soin de vous, les amis. Moi, je, je, voilà, je suis très contente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste à votre disposition. En, sais, en séance individuelle, c'est à distance, par, par Skype ou au cabinet. Il n'arrête pas. Le fait que quelqu'un nous envoie des compliments bienveillants. Ah, ça fait tellement du bien ça fait tellement du bien. Moi je les reçois avec tellement de... Ouais. et Je me félicite hein, parce que je me dis oui c'est parce que je le vibre, parce que si je ne le vibrais pas. Niente, j'aurais rien du tout. Rien du tout j'ai eu avant. Rien du tout. Franchement l'adolescence c'était rien. Donc là c'était vraiment super. J'apprécie. J'apprécie. Merci beaucoup Christelle. Merci Matt. Première soin de toi mon ami. Euh, Fanny, ouais tout le monde. Petite fleur, Laure. Merci de votre présence. Catherine. Euh, J'espère que ce live, tu es arrivé après, mais tu peux la visionner en replay. Chinolga, je ne connais pas ton prénom, mais je suis vraiment contente de te voir chaque fois. Ça me fait plaisir de te savoir là, en tout cas. Euh, voilà, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle fait sens pour vous, parce que je pense que c'est un sujet qui nous concerne. C'est l'été, mm, sortir en maillot, wow, les complexes physiques. Mm, je pense que ça pourrait aider pas mal de personnes, en tout cas. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je souhaite un, une belle soirée. Prenez soin de vous, de votre corps. Écoutez-le, chérissez-le, aimez-le. Personne ne le fera à votre place. Vous saurez le faire de la meilleure façon que ce soit. <rire> bye bye, bye bye. Au revoir tout le monde.